Salut les boys, c'est Winman, content de vous aujourd'hui, je vous fais la review numéro 182, voici le Billy Guy d'Exo. Alright, alright, euh, le Billy Guy d'Exo, euh, ça a fait ses apparitions là, à la SQDC déjà il voilà, y a quelques semaines, euh, c'est apparu là, avec d'autres produits d'exo, avec une nouvelle couleur de boîte, euh, le collant a un petit peu modifié la couleur. Euh, comme celui-là ici, le Billy Guy, le collant il est bleu, il euh, y en a d'autres c'est orange, il y c'est jaune, je pense le AK-47. Tandis qu'auparavant, les produits d'exo c'était tout, tout, tout la même couleur, euh, c'était tout en étiquette bleue écrit en jaune. Euh, comme là ici, ça va être écrit en blanc. Toutes des petites modifications. Marketing. Euh, on sait ce qui est arrivé avec le département de marketing. Euh, vraiment désolé pour vous. Vous allez vous trouver du travail. Puis vous avez sûrement euh, du chômage. Euh, là ici, le Billy Guy. La variété qui est à l'intérieur de ça. Euh, Norton Light. C'est une variété euh, connue internationalement. Euh, J'ai fait des mini-recherches sur Leafly. Euh, C'est une... Euh, c'est considéré une landrance, je crois. Ça vient de l'Afghanistan et de.. Et, et, et de. La Thaïlande! Euh, si je comprends bien l'anglais, c'est une. Euh, ils ont pris un plan de l'Afghanistan puis un plan de la Thaïlande. Deux pur pur pur euh, plans dans les montagnes euh, en région.. Euh, en région indigène, j'étais chercher le mot en anglais et puis euh, ils ont croisé ça puis il paraît que ça l'a poussé pour la première fois à Seattle mais là, ça c'est écrit même en rumeur. mais je sais pas si c'est peut-être une landrance, c un, je sais pas si c'est un, un hybride avec deux landrance ou c'est carrément un Amdran, peut-être de la musique avec mon anglais, il faudrait vérifier. Mais le Norton Light, c'est très très proche de la pureté. Il euh, n'y a, a pas vraiment de croisement là, avec euh, le Norton Light. Mais c'est à vérifier, c'est à vérifier, ok? Il y a beaucoup de choses à dire sur le Norton Light, pas nécessairement Norton Light, oui, mais surtout sur le Billy Guy, euh, c'est qu'on a déjà un produit Norton Light avec Exo. Euh, là ici on parle du Tsunami 10$ et 30 sous de plus pour le Tsunami ça ici c'est 20$ le Tsunami pour la même variété 10$ et 30 de plus quand on regarde les deux euh, fiches euh, détaillées fiches euh, techniques euh, les deux c'est considéré épicé euh, quand on regarde les terpènes Les terpènes sont différents. Les terpènes sont différentes. Et puis, ça, je suis un peu surpris. Mais, euh, vous savez, j'avais appelé euh, Exo, puis on m'avait dit que le, je voulais savoir c'était quoi la différence entre, justement, le Billy Guy et le Tsunami. Et puis, il y a un croisement qui a été fait. Ils ont pris le Tsunami, leur propre Tsunami, puis ils l'ont modifié à 10% seulement pour que le produit soit... Euh, qu'il y ait plus de quantité à la production pour, euh, pour plein de raisons avantageuses finalement. Et puis, si j'ai bien compris, à chaque fois, à chaque récolte, ils vont le modifier de 10%. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça « Billy Guy euh, » à place d'appeler ça « Northern Light ». Parce que ça va être vraiment modifié, modifié, modifié. Encore une fois, c'est à vérifier. <rire> euh, le taux de THC sur les fiches techniques des deux produits pareils, les deux produits Norton Light, celui qui est plus cher, vous avez la chance d'avoir un taux de THC plus élevé. Le Tsunami entre 16 et 26, et le Billy Guy entre 10 et 18. Mais ça serait-tu drôle, hein? Tu pognes un Billy Guy à 18, puis ton chum paye 10$ dollars et 30$ sous de plus, puis il pogne un Tsunami à 16$. Ce euh, serait très drôle. Mais avec les modifications, avec le fameux croisement là, de 10%, euh, les deux ils ont la cariophyllène, qui représente justement l'arôme la, épicé. Mais à part de ça, là, on a trois, on a aussi le nérolidol. Le nérolidol est dans les deux. Euh, et puis à part ça, sinon, si on reste avec le Millie Guy, euh, les deux autres là, qui sont différents... Du tsunami. On parle du humulène et aussi euh, J'avais parlé de l'Ossimène dernièrement. Je ne me rappelle plus ce que j'avais dit. faudrait que je cherche mon petit tableau. Mais là, je sais pas, il est où celui-là. Ah, c'était sur les fleas. Ouais, Oui, oui, oui. Sur les flics, là, il y avait euh, maintenant, on peut rechercher son cannabis. Par terpène. Toi, tu dis, tu veux un cannabis avec ocimène Ils vont donner des variétés avec euh, cette terpène-là. On a juste à faire explorer, explore. Try it now. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Mais je sais que tu n'as pas écouté toutes mes vidéos, mon chum. Euh, say hello to the new leafly flower. Ok. Aussi euh, odeur de menthe. Et puis, euh, utiliser dans les parfums. <coughs> on va ouvrir ça. On va fumer ça. On va essayer de jaser un peu. Euh, quand on parle de THC ici, là. Pas bien ben chanceux, mon chum. Entre 10 et 18. J'aurais aimé ça avoir 16, 17, 18. Hein, tu le sais très bien. 13,89. 13,69. Ben, je ne vois plus de proche, man. C'est pas drôle. 13,69. On est proche de 14. On roule ça, Billy Guy, Norton Light, Une couple de semaines que je l'ai, les boys. Euh... Ouh, je te le dirai pas, tu vas être fâché. Hiii, tu vas être fâché. Pourquoi je serais fâché? 28 euh, ben mai. Hey, je suis pas fâché. Correct, correct, calme-toi, man. Je calme, c'est toi. Alright, on roule ça. Le collant est un petit peu différent euh, des produits exo qu'on est habitué à avoir. Alright, de toute façon on l'avait déjà vu avec Winman, là, avec euh, leur Blue Dream, leur euh, Serious Happiness, c'est écrit euh, en blanc sur fond orange, donc euh, les pouces changent un peu, euh, sûrement que si t'aimes le Billy Guy, peut-être que tu souhaites t'associer au bleu, peut-être un peu la façon qu'ils pensent, mais je trouve que c'est bon qu'ils change de couleur, tu sais. c'est fais la même. Notre Night, euh, j'avais fait une erreur quand j'avais acheté le tsunami. J'avais acheté 8 contenants, man. Ça m'avait coûté un prix de fou. c'est euh, à cause qu'il y avait. On pouvait avoir la possibilité d'avoir du 26%. Puis même peut-être 28% je pense. Peut-être que ça a été changé, là, euh, la description. J'en avais acheté 8 en, en espérant avoir un gros euh, cannabis élevé. Je pense que j'avais eu du 18, 19. Je m'en souviens plus comment j'avais eu. Mais euh, je sais que le tsunami, c'est vraiment. Euh, Très très très populaire euh, dans les produits exo euh, chez les abonnés de Windman. Euh, il y a beaucoup de gens qui aiment le tsunami. Le Northern Light. On roule ça les boys. Ah ça ressemble. C'est une odeur euh, qui ressemble. Euh, c'est une odeur que je connais très bien. Euh, vous savez que le tsunami, c'est le Northern Light. Puis il y a aussi un autre produit euh, qui est similaire euh, au Tsunami. C'est le Lagune, et le Lagune est rendu 20$, 20$ le Lagune, baisse de prix, je l'avais annoncé sur mon Instagram. Lagune, moi j'ai aimé ça, c'était du Northern Light, mélangé avec un peu de Blueberry, euh, 20$ entre 10 et 18$, le Lagune. Donc, euh, Northern Light, Blueberry avec le Lagune, Northern Light avec Billy Guy, Northern Light avec Tsunami, il y a du Northern Light chez Exo. C'est trois produits. Ça, c'est trois produits, ces tablettes-là. C'est du dédoublement de produits, là. tu comprends ça? Alright. Qu'est-ce que ça a l'air, le Bill Guy? Hey, c'est quand même 20$. Euh, content, pas content. Si on se compare avec les autres compagnies, c'est quand même pas dispendieux. Très bien pour 20$. Très, très bien. Euh, tu vois les cocottes comme ça. Je vais mettre une photo sur mon Instagram. Euh, ça a changé, EXO. EXO a changé. Il euh, n'y a plus de fond de sac. Euh... Écoute, c'est très bien. Euh... Écoute, je suis vraiment content. J'envoie un tout de suite. Je vais regarder... Euh, je suis vraiment surpris de la qualité. C est, c est, ça s'est amélioré. Vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, moi, j'aime mieux du EXO à 20$ comme ça. C'est quoi les autres produits que j'avais assez dernièrement d'EXO? Euh, le Sirius Happiness. Ces produits-là, 20$, moi, je trouve que c'est mieux que les euh, Dubon qu'on a essayé. Vous avez tout, tout, tout essayé le Mango de Dubon. Hey, c'est pas tout le monde qui l'a acheté. c'est une joke. Mais on s'appelle le euh, Mango de Dubon. Des mini, mini cocottes, là, tu sais. Euh, euh, plus petit que du popcorn, là, c'était vraiment incroyable. C'était incroyable comment c'était petit. Le Exo à 20$, je trouve que c'est à la cote, puis c'est peut-être... Coche là, c'est rendu égal à Dubon à cette heure. Je te parle pas de bon Select, ok? Mais avant du bon, c'était mieux qu'Exo. Mais là, Exo, c'est mieux. C'est vraiment bien pour 20$. Alright, les boys. Ça, euh, je l'ai pas fumé encore. <rire> je connais les produits Exo quand même. Là, ça commence à rentrer, mon chum. Euh. Achète pas le lagune à 30$ et 30, s'il te plaît. Achète pas le lagune. Non, pas le lagune, excuse-moi, le tsunami. Achète pas le tsunami. Achète pas le tsunami, man. Oublie ça. Je peux pas croire qu'ils ont descendu le de lagune. Alright. Je t'ai énervé, man. J'ai l'impression que ça va être pareil comme le tsunami. C'est sûr que c'est 13% à 89$. Là. Euh. Ça va pas geler beaucoup, mais on le sait, c'est les terpènes, le goût, tu fumes ton joint. Quand aimes ça, euh, j'aime mieux fumer un joint pas fort que j'aime le goût que fumer du sunset à 22% que j'aime pas le goût, tu comprends? Je le répète, je le répète, même si le THC est bas, aussi bien de l'aimer le joint. Si tu l'aimes pas le joint, même s'il est fort, est... de l'alcool, si t'aimes pas ça de la vodka, là... Même si tu mets du jus d'orange ou du vodka punch euh, T'aimes pas ça à vodka, man Tu vas être sourd, mais t'aimes pas ça All right All right Il sent pareil pareil comme la lagune pas le Lagune, le Tsunami. Faudrait que je ressente le Lagune, euh, c'est celui qui est mélangé avec un petit peu de Blueberry. Mais vous le savez très bien, que ça ressemble vraiment beaucoup, le Lagune et le Tsunami. Il y a une différence, il y a une différence dans le, le, la ronde. Mais j'imagine que c'est comme le Tsunami, c'est pareil, c'est pareil. Le 10%, là, ça, ça doit être un, un 7% de différence. C'est pareil, man. <coughs> D'après moi, les autres, qui ont joué avec le pourcentage. Plus de THC, on va te le vendre plus cher. On va appeler ça un autre nom. Il y a beaucoup d'abonnés hein, qui, qui aimeraient que ça soit comme ça. Que le cannabis soit plus élevé si le THC est plus élevé. Puis que le prix du cannabis soit plus bas si le THC est plus bas. Il y en a qui seraient contents dans le CBD. « Ouais, mais le CBD sera une exception! » Ah, okay, OK, OK. On sait très bien que le cannabis avec CBD, hein, <rire> en souvent la SQDC, le THC est bas. Donc, il faudrait vendre le cannabis moins cher. Selon la théorie et la suggestion de plusieurs abonnés. All right. La misère mon petit carton. Enfin! Enfin! Je peux pas croire que le tsunami est 30$. Pourquoi ils n'ont pas descendu le tsunami? Comme le Lagune. C'est vraiment le pourcentage de THC. D'après moi, il y en a qui veulent vraiment un plus haut taux. D'après moi, le, le petit taux, ils vont l'envoyer par la poste. Les gros taux, ils vont mettre ça sur tablettes. Et quand tu arrives dans le magasin puis tu vois que tu n'as mis sa tablette, si c'est 16%, pourquoi tu paierais 30$ 16% Si tu peux avoir un Billy Guy à 14$ pour euh, 10$ de moins. Imagine. T'as 3 pots de Billy Guy pour 3 pour 2. C'est 3 pour 2. 3 pots à 20$, ça fait 60. 2 pots à 30 de Tsunami, ça fait 60$. Et 60 sous. Exactement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime le tsunami puis lagune. Le big guy, man, c'est pareil. <coughs> Je serais curieux de fumer une petite poffe de, de tsunami. On va juste mettre un petit plaster. J'ai fumé un peu de papier quand je l'ai fumé. Là. On va reponger une bonne poffe, là. léger le tsunami il cogne en crise hein? euh, je pense que le tsunami que j'avais eu c'était dans 20-21 je pense que c'était fort il était fort le tsunami que j'avais eu euh, c'est drôle parce qu'il a le même goût mais il bosse moins là tu sais qu'il est moins fort c'est pas compliqué c'est pareil Comment qu'ils disent ça aux autres là C'est pas épicé ça man. Moi j'appelle pas ça épicé man. Laisse-moi arrêter d'écrire ça là. Le goût là. Regarde euh, les flics, euh, leur terpènes, là. ils y disent cariophilène, cariophilène, eux autres, il y a ce au par rapport humulène, euh, aux noisettes, euh, Nero Lidol, il est même pas dans les huit plus importants de les flics. On va aller voir ça. Puis aussi même euh, menthe parfum. Ça, hein? euh, je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus ça, le tsunami, le Norton Knight, le menthe parfumé. Euh, Nero Lidol. Je vais aller voir ça si ça. Si je suis capable de trouver ça facilement. Bon, c'est un huile essentielle dans plusieurs plantes. Nirolidol, therpène, ça va bon. terpene, All right. La misère à le trouver, là, il euh, faudrait que je lise un peu. Mais ça existe, naturellement. All right. Ah ok ok check ça Ils disent que c'est plus euh, le neridol, nerolidol, C'est euh, le bois et fruité Mais euh, moi je pense que c'est plus le haut euh, Je le répète puis je te laisse là-dessus C'est plus euh, C'est utilisé dans les parfums et dans la menthe En tout cas, si je me rappelle très bien, ça fait quand même un an que j'ai pas fumé le Tsunami. Et le Lagune. Le Lagune, c'est le Northern Night avec le Blueberry. Mais c'est pareil. Ça, c'est vraiment comme le Northern Night. Euh... Pour... Euh, Northern Night, Northern Knight. D'abord, bon blanc, man. Eh, hey boy. Tsunami. Ciao, donne-moi un pouce. Puis, euh... La prochaine vidéo s'en vient très bientôt. Et puis, en fin de semaine, on va... Euh... On va filmer un Winman rencontre. Il y en a plusieurs qui, sont, qui savent que c'est qui qui s'en vient. Et puis, euh, tout de suite, suite, après le Winman rencontre, les boys, on va, on va essayer ça. La grosse boîte à 44$ et 20$. Sous. All splint J'ai hâte de voir ça. Euh, il paraît que c'est assez ordinaire. Vraiment, vraiment haute. D'habitude, les boys, je penserais pas vous trompe, euh, que vous trompez que euh, vous trompez. J'arrive mais s'entendre, oh, ça ressemble à du Sandra Fael, ça me semble à du Grell. Ah, euh, oh, c'est meilleur ou presque du euh, Broken Coast. Mais. c'est pas. Ben, vous sortez votre loupe. Peut-être qu'avec la loupe, ça l'aide. 44 pièces et 20. Dis-moi pas que c'est pas bon, man. Dis-moi pas que c'est pas bon, là. Je, je, tu sais, il m'a pété une crise, man. 44 et 20. C'est toujours Canopy en haut de ça, hein? Euh, Canopie qui sort des beaucoup, beaucoup de produits à 39$, là. Euh, 39,80 30. Au diable les dépenses, hein? Alright, les boys. Euh, je laisse là-dessus. Je suis en train de parler de ne n'importe quoi. Donne-moi un pouce. On se voit très bientôt. Ciao.